j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo mes indispensables et aujourd'hui je vais vous montrer mes indispensables de l'hiver Tout d'abord j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde est dans une mauvaise humeur dans un mood de merde et moi aussi Est-ce que je suis la seule déjà rassurez-moi de 1 parce qu'en ce moment je déprime pour un oui pour un non et je ne sais même pas pourquoi je déprime Du coup je me suis dit avant de commencer on s'enjaille sur deux chansons Deux chansons <rire> D'abord on s'enjaille sur deux chansons on s'enjaille Expression des années 2000 Mais j'ai envie parce que j'ai envie d'être de bonne humeur dans cette vidéo De toutes les vidéos YouTube. Ah, vraiment une bonne YouTubeuse de qualité, hein! Oui, alors j'ai pris mon micro pour chanter, j'ai pas envie de savoir ce que ça donne en fait quand on écoute. I'm burning to the sky, yeah. Maintenant que nous sommes de bonne humeur, tu n'as pas le droit d'être de mauvaise humeur en regardant cette vidéo. On va aller voir mes indispensables pour l'hiver. Let's go. Alors on se retrouve dans ma chambre pour le premier indispensable. Donc premier indispensable qui dit hiver, dit il fait froid sa grand-mère. Donc mon indispensable, et ça je vous en avais déjà parlé mais j'en ai une nouvelle à vous montrer. Je crois que celle-ci je ne vous l'avais pas montrée mais il s'agit bien évidemment d'une combinaison, puisque c'est toute ma vie parce que je suis une grosse feignante et parce qu'il fait froid et que je suis une frileuse. C'est une combinaison chat qui vient chez Primark et que j'ai acheté au rayon enfant parce que du coup c'était moins cher et parce que je passais dans du 14 ans. J'ai pas compris mais je passe dans du 14 ans. C'est un petit chat et normalement il y a une queue mais la queue elle s'enlève et je l'ai perdu. En fait, je crois que c'est Proud qui me l'a caché quelque part mais je sais pas où. Ouais, faut qu'il vous dise bonjour au moins. Dis bonjour. C'est là. Là. Voilà, très bien. Donc voilà, c'est une combinaison qui est juste incroyablement douce, incroyablement confortable. Et euh, chez Primark, ils en avaient plein à pas trop cher. On reste dans le « il fait froid sa grand-mère quand tu sors le matin, ça fait mal ». Et on va parler des pulls et les pulls col roulés. C'est grave la tendance des cols roulés et c'est génial parce qu'ils il fait froid. à Rennes 5 degrés, je me plaignais. Ici, il fait moins 10, euh, il fait chaud. Oh, oh, oh, oh. Donc on a d'abord ce pull que j'adore, que j'aime trop, qui est, qui est tout simple, vous allez me dire, mais il est tellement large et confortable et, et, et parfait. Euh, il venait de chez Stan privé. Voilà, c'est un site que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais le seul souci, c'est qu'il y a quelqu'un dans cet appartement qui a décidé de me faire un gros trou dans mon pull. Vous avez 10 secondes, à votre avis, qui est Est-ce mon chat ou est-ce mon copain Bravo Il s'agit effectivement de la bête qui est actuellement en train de se lécher les couilles qui lui restent, parce qu'il n'en a plus. Autre pull col roulé qui est incroyable, je vous avais mis des photos avec sur Instagram parce que je l'aime beaucoup trop, et parce que d'ailleurs, rejoins-moi sur Instagram au oh, instant autopromotion C'est un pull col roulé qui est tout simple encore une fois, mais qui est super large, et super doux, et génial, et qui venait de chez Bisbee. Et c'est vraiment un gros col roulé, enfin il est trop confortable. La qualité Oh ça sent la soupline Bon, oh bah je range en même temps parce qu'après j'aurai la flemme. Vraiment, si j'ai un conseil euh, pour les gros pulls comme ça, moi bah, c'est du coup bis-bis, stand privé. Il y a aussi Boo du coup qui fait euh, encore les soldes en ce moment, je crois, et Missguided où la qualité est vraiment bonne. Bien évidemment, j'ai failli oublier, mais cette robe pull que je porte actuellement qui est toute ma vie. Voilà, oui, je remonte mes collants. Je la mets, je la lave, je la remets. Hein. Euh, clairement, en ce moment, j'enchaîne. Je, je, hein. Donc, euh, c'est une robe pull euh, col montant Bordeaux qui est toute simple en soi, mais comme je vous avais dit dans une vidéo wishlist, je crois. Je n'arrivais pas à en trouver une et c'est une copine qui me l'a offerte à Noël. Elle vient du magasin Via Moda, donc c'est un magasin qui se trouve à Rennes. Ils n'ont pas de site internet, mais je donne ce bon plan pour les Rennes, si ça vous intéresse. Je suis du coup allée faire un tour dans, ce, dans cette boutique aux vacances de Noël et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont. Et mes chaussettes hautes, elles viennent de chez Wish, voilà. Je les ai pour 5€ la paire et elles sont super. Donc, euh, du coup, bah, je les achète tout le temps là. Bon, on va partir sur carrément autre chose. Et aujourd'hui, on est vraiment dans, dans le, le cadrage de merde. Hein. Donc, je retrouve dans mon lit qui n'est pas fait. Oh là Il y a un truc roux là qui dérange Donc, on va parler des plaids parce que je vous en parle tout le temps. Et en fait, à chaque fois, j'oublie de dire d'où ils viennent. Arrête de me juger comme ça. désolé de te déranger pendant la sieste. Ce magnifique plaid, donc, qui est bleu, euh, bleu, blanc, trop beau là et euh, tout mout mout blanc ici. Il venait de chez Conforama, donc moi, j'ai depuis peut-être 3 ans, je l'ai lavé plusieurs fois à la machine, il n'a pas bougé. Et le jour où on allait à Conforama pour acheter le canapé, j'ai vu qu'il y était encore. Et nous voilà dans mon salon, et en fait, je voulais vous montrer mon deuxième plaid, qui est celui-ci. Ah, trop de soleil Qui est celui-ci, qui est en fait exactement le même genre que celui que j'ai dans la chambre. Qui est celui où je squatte quand je suis sur le canapé, donc c'est-à-dire à peu près le temps et en fait je viens de vérifier mais il vient de chez Conforama aussi donc c'était pas fait exprès mais apparemment je kiffe les plaides de chez Conforama alors maintenant je vais vous montrer mon indispensable de tous les hivers je vous ai spoilé là de tous les hivers depuis 4 ans il s'agit en fait d'une bouillotte et c'est pas les bouillottes chiantes tu vois à l'eau où tu dois mettre de l'eau du coup dans un sachet moche d'eau là et que tu remets dans une peluche ou je sais pas trop quoi parce que moi ça me saoule ça et je sais que je me brûlerai à chaque fois Ça c'est en fait dedans des petits grains de blé je crois ou de lavande Mais en fait tu la mets dans le micro-ondes et euh, tu la mets chauffer dans le micro-ondes Et puis bah après elle est toute chaude et en fait j'ai vérifié <rire> Le bouillage je l'avais eu à mes 18 ans et je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de 18 ans J'ai eu cette bouillotte qui est vraiment trop trop trop trop trop mignonne J'ai changé en 4 ans hein et cette bouillotte c'est mon indispensable euh, tout le temps en fait. J'ai tout le temps froid et dans mon lit c'est la vie en fait. Tu te cales avec ça pour t'endormir et c'est trop bien. Même quand t'as tes règles et que t'as mal au ventre, ça soulage de ouf de mettre ça sur le ventre. Et cette bouillotte elle venait d'une parapharmacie, euh, ça s'achète toi ouais, en parapharmacie. Si vous avez un chat et que vous avez ce style de bouillotte, euh, éloignez cette bouillotte de votre chat. Parce qu'il va beaucoup s'amuser à copuler avec. C'est un message du ministère de la santé des des bouillottes. Ensuite, vous connaissez cet endroit si vous avez vu mon indispensable enfin mes indispensables de l'automne on va parler, euh, alors non pas nourriture mais on va parler euh, boisson. Vous le savez je suis une grande fan de thé, comme toute bonne youtubeuse qui se respecte. Non c'est un cliché ok Bon bref, mais j'aime le thé et j'ai eu du thé à Noël qui est trop bon et qui va me suivre tout cet hiver c'est sûr parce que j'en bois déjà 46 000 par jour. Merci maman j'ai eu des thés couss et ils sont trop trop bons donc on a le classique thé du matin donc c'est du thé noir classique mais qui est vraiment goûtu, qui est, qui est, tu sens la différence avec les thé noirs des supermarchés. On a le thé noir quatre fruits rouges qui est vraiment très bon. Parce que c'est pas trop fort en fruits rouges et c'est pas non plus trop fort en thé. Enfin je sais pas comment vous dire. Il est trop trop bon. Si vous aimez le thé noir et que vous aimez bah, les fruits rouges, bah voilà. Donc ça s'appelle 4 fruits rouges. Et l'autre qui est délicieux, c'est le thé vert amande. Il est incroyablement bon. Mais vraiment c'est un truc de fou. Encore une fois, on sent l'amande mais c'est pas non plus trop trop fort. Et du coup c'est super bon. Donc ça je le prends en goûter. En général le matin, je prends bah, le thé du matin ou le thé 4 fruits rouges. Et euh, l'après-midi, je me prends le thé vert amande parce qu'il est, il est super bon. Bon, voilà. C'est pratique de vous emmener pour vous montrer mes trucs parce que du coup bah, je peux ranger au fur et à mesure, ça fout pas trop le bordel dans l'appart Don't stop me now, have a good time Albert reporter Ouais je suis obligée de tenir mon micro du coup Nous oui. sommes maintenant dans l'entrée de la plume Nous allons voir ces indispensables qui se situent dans cette partie de l'appartement Non mais je vous explique, je me suis levée euh, deux matins à suivre à 5h30 tout en m'endormant vers 2h30-3h C'est à dire que la fatigue est... est entièrement dans mon corps et que nous sommes actuellement vendredi après-midi donc potentiellement je dis beaucoup de merde donc ma veste est depuis deux hivers qui est incroyablement géniale vous me demandez souvent d'où elle vient donc je vais répondre une bonne fois pour toutes c'est donc une veste en euh, simili d'un cuir chelou mais c'est du simili c'est pas du vrai avec euh, des petites bandes blanches comme ça de mon mout en bas il y a de la mout mout et à l'intérieur il y a de la mout mout elle est vraiment super chaude et super confortable elle va avec tout voilà c'est la seule veste d'hiver que j'ai mais en même temps bah, je me vois pas en acheter une autre parce que bah, celle-là fait très bien l'affaire elle est vraiment trop belle trop confortable elle est parfaite donc elle venait du site stand privé euh, je l'avais eu il y a super longtemps ça me fait peut-être deux ans maintenant et je l'aime toujours autant voilà donc euh, je fais que de la mettre surtout avec la neige qui est en ce moment je savais pas si j'allais vous les montrer puis finalement je me suis dit que bah moi j'en cherchais depuis longtemps des ça, et qu'en ce moment je les mets à 24 dès que je sors puisqu'il fait moins 10 C'est très beau la neige mais quand on est chez soi Donc ce sont des gants que j'ai eu à Noël de la part de pau et de Maman Je sais pas s'il y a plein de mes vidéos en fait Coucou. Coucou. Donc je les aime trop, ils sont tout simples Mais genre j'en trouvais pas des comme ça donc je suis trop contente Donc c'est des petits gants noirs en tissu quoi Mais avec de la moutmout -mout au niveau du, du poignet Bien évidemment c'est pas de la vraie fourrure euh, Je ne mettrai jamais de la vraie fourrure Ils, ils viennent de chez Camailleux. Et mes derniers indispensables de cet hiver problème avec les boots. Donc en soit elles sont assez simples donc c'est des boots qui viennent du site Modress dont je vous ai déjà parlé plein de fois et que j'adore. Elles sont en simili cuir avec du coup une, une chaîne en fait ici. J'aime vraiment beaucoup ce site parce qu'ils ont plein de modèles, mais magnifiques, pas chers et de très bonne qualité. Je peux vous dire que moi mes chaussures euh, elles tiennent super bien, pourtant là je marche dans la neige tous les jours avec, je me suis dit elles vont être mortes en deux-deux et euh, elles s'en portent très bien, donc je suis très contente. Et on va finir sur de la beauté un petit peu quand même, hein. et on va exclusivement parler de lèvres, parce que qui dit hiver dit froid, dit lèvres gercées, lèvres défoncées, ça fait mal, ça tiraille, vraiment ça fait mal. De vivre sans Mes deux produits soins d'abord pour les lèvres, donc j'utilise quasiment tous les soirs, un exfoliant pour les lèvres donc de chez Lush, c'est fait des lèvres, présente en gros, c'est du sucre hein. et c'est pour exfolier les lèvres, enlever toutes les petites peaux mortes, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits lèvres. Donc comme je vous dis, fait des lèvres, beurre pour les lèvres. C'est un produit de chez Hello Body. Non, ceci n'est pas un partenariat. D'ailleurs, je l'ai acheté avec mes petits sous. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil, si jamais vous voulez tester un jour. Les produits Hello n'achetez pas sur le site Hello Body parce que bah, c'est cher. Euh, moi je les achète quand il y a des ventes privées sur euh, Beauté Privée. Mais ce beurre pour les lèvres est génial, donc c'est notamment le, du coup le Coco Rich et dont je me sers tous les soirs maintenant depuis longtemps et à chaque fois l'hiver je le ressors. a euh, le meilleur de tous les beurres pour les lèvres vraiment, c'est le rêve de miel de chez Nuxe. Le problème, c'est son prix et euh, attendez du coup qu'il y a des ventes privées sur Beauté Privée. Euh, c'est un site qui est génial Beauté Privée et du coup bah moi je crois que je l'ai vu à moins 50%. Dernier produit de cette vidéo et dernier produit pour les lèvres aussi euh, c'est l'encre à lèvres tout simplement que je porte sur les lèvres l'hiver c'est là que je porte mes rouges à lèvres les plus foncés. Euh, je sais pas pourquoi elle était psychologiquement ça ne veut pas, je me, je me dis que je ne peux pas donc c'est une encre à lèvres de la marque Golden Rose qui est une marque que j'aime beaucoup beaucoup euh, qui n'est pas chère du tout non testée sur les animaux et qui est vraiment enfin qui est géniale et donc celle-ci c'est la teinte numéro 5 et c'est en fait une encre à lèvres bordeaux comme vous pouvez le voir qui est carrément assortie avec ma robe, là je me sens saucée. Hein. expression pareille que personne n'utilise depuis des années et euh, ces encres à lèvres sont géniales parce qu'elles tiennent super bien, elles ne dessèchent pas les lèvres et l'embout est très pratique pour appliquer le produit et ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 5 euros, quelque chose comme ça, donc euh, elle est géniale. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc j'ai fait plein de blagues nulles. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît toujours. La dernière fois, ça vous avait bien plu, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que je peux pas deviner si t'aimes bien. <rire> je t'agresse et je te tutoie, je te tutoie jamais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao!